Comment créer votre wallet sur Cardano Plusieurs grands projets arrivent sur l'écosystème de Cardano dont il est important pour nous de nous préparer. Et pour participer à ces projets, vous devriez avoir, n'est-ce pas, vos ADA Cardano et bien positionner dans des portefeuilles qui sont sur l'écosystème de Cardano. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez créer pas à pas un des wallets de Cardano qui est Nami Wallet. On va aller sur le PC pour voir comment ça se passe. Ok, les amis, comme je vous l'ai dit, plusieurs projets arrivent sur l'écosystème de Cardano. Comme vous pouvez le voir. Alors, le portefeuille que nous allons créer aujourd'hui, c'est Nami Wallet. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le site de Nami Wallet, namiwallet.io. Vous allez sélectionner euh, le navigateur que vous utilisez. Ici, c'est les, les extensions pour ordinateur. Donc, si vous êtes sur Chrome ou Brave ou Edge, vous sélectionnez... Et quand c'est fait, vous allez arriver sur cette page ici où vous devriez télécharger l'extension de NAMI. Quand c'est fait, vous allez directement passer à la création de votre portefeuille. Donc, lorsque l'extension est installée, vous allez la voir à ce niveau-ci. Voilà, c'est voilà le, le logo de NAMI. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez euh, sélectionner New Wallet. Donc, vous cliquez sur Nouveau Wallet. Si vous avez déjà un, un, un portefeuille sur NAMI, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de cliquer sur Import. Alors, on va créer notre nouveau wallet. Alors, les amis, l'avantage de NAMI, c'est qu'il est facile d'utilisation, déjà. Très facile à utiliser. Aussi, euh, il vous permet, n'est-ce pas, d'envoyer, de recevoir... Plusieurs assets. Il vous permet avec Nami ami ou avec, vous pouvez aussi déléguer vos cardinaux. Donc, euh, il est assez intéressant comme portefeuille euh, sur la blockchain de nom. Donc ensuite, vous cliquez sur continuer. Alors, il est très important pour vous de garder votre euh, phrase nomtique. Voilà. Ça, c'est votre clé privée. Vous devez garder ces mots très précieusement parce que sans ça, vous ne pouvez pas euh, restaurer votre portefeuille. Vous allez perdre tous vos actifs sur ce portefeuille là et aussi de le garder secret pourquoi parce que s'il tombe entre de mauvaises mains soyez en sûr votre portefeuille sera très be très bien euh, très bien vidé voilà donc on va se dire vous avez déjà sauvegardé euh, votre phrase vos phrases secrètes ensuite vous sélectionnez un store stored a seed phrase in secure place vous voyez non écrivez ça quelque part, filmez, sauvegarder ensuite cliquez sur next alors ici on vous demande on va demander vous complétez simplement euh, ce qu'on vous demande de compléter ok donc dès que vous avez complété euh, la vérification vous cliquez simplement sur next et quand c'est fait là vous tombez sur la page de création de votre compte alors entrez le nom de votre compte vous mettez n'importe quoi ce qui vous arrange vous créez un mot de passe ensuite vous cliquez sur create voilà et c'est fait, votre portefeuille a bel et bien été créé. Vous cliquez simplement sur « Close ». Là, vous venez, vous connecter ensuite, voilà. Donc, vous venez simplement et vous ouvrez votre portefeuille. Alors, les amis, vous voyez que très simplement, vous avez pu créer votre portefeuille en quelques minutes. Et donc, ensuite, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment recevoir les ADA dans son portefeuille Nami Wallet et comment c'est-à-dire comment faire la transaction de Binance. Par exemple, ou alors de votre exchange centralisé vers votre Nami ou votre portefeuille euro. Mais là, on va travailler avec Nami tout simplement. Donc, ce n'est pas compliqué. Voilà, chacun de nous a son portefeuille Nami prête à participer à tous les projets qui arrivent sur la blockchain de Cardano. Alors, si tu as aimé la vidéo, je vais t'inviter à la partager. Partage à tes fioles, partage à ton réseau, partage à tous les amoureux et non amoureux des crypto-monnaies. Partage à tous ceux-là qui veulent se lancer dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire. Ciao, ciao!